Il est, il est tellement fort que si on en parle, t'as tout de suite l'air super con Puis tu veux pas en parler, t'sais. <rire> oh putain. <rire> Le mec, il est fort à ce point-là, t'imagines? Il est vraiment vraiment fort. C'est fou. C'est vraiment fou. Oh, ils ont un véhicule d'éclaireur. Ah, euh, moi je vais monter ma tente dans ce bâtiment, puis je vais attendre. Ta tente? Oui, ma... je vais camper. Non, mais je vais camper la tente. Un ennemi. Un méchant. Vous êtes en guerre On euh, est non, en. Non, on n'est pas en guerre. Parce qu'il ah. y a des petits. Euh, des petits bots. Non, donc vous êtes en sage Team. Ben, en, en assaut. As, J'ai failli t'écraser. Ouais, hein, c'est belle conduite, vraiment. Je vais juste finir de me guérir. Et, Et hop Mais tu m'as même pas touché, es Beau réflexe, vraiment. Oui. J'ai appelé ton, ta compagnie d'assurance pour qu'il baisse OUH dans le dos Ta prime doit, doit être trop haute Tu conduis trop vite. Ouais. Ah, J'ai débarqué du véhicule par peur de... Je me lâche Misérable rue, Attention es contre... <rire> On est contre... Les Russes Hé hey, Hydrolien t'as un beau véhicule J'ai un beau véhicule bah ben, c'est pas euh, genre le... le véhicule de soutien euh, sniper que t'as dans, dans, dans les mains. Le véhicule de soutien. J'ai pas de véhicule. Ok. Je pensais J'ai juste euh, une moto avec euh, ah. avec Ah, Le sidecar. Oui. Le sidecar. Ça va vraiment vite le sidecar, c'est quand même fort. Ouais. Allez, on fonce nos deux. Ouah. Ouah Allez. On va se les faire, c'est est Laisse-moi rentrer, je vais en haut. Je vais être aux toilettes, jamais tu me cherches. <rire> Ça je prends cher, moi. Allez hop. On se ouais, tire maintenant. J'ai vu les... Deux bombes d'affilée sur O2, ils sont méchants ces pilotes russes. Ouais. Heureux, je, pas ils des que ça, hein? je pense qu'il n'y a pas assez de vote pour les, les chauffeurs de pilotes, les pilotes russes. On se fait tirer au sniper sur O2, c'est quand même un petit peu violent si jamais vous, vous arrivez. Ouais. Euh... Je le vois, je le vois. Restez à l'intérieur. Loin des fenêtres. Je sais où il est, ah mais je suis mort. <rire> Moi je sais pas il est où mais je t'envie <rire> <rire> Non je vais l'écraser avec ma ma de ah, C'est euh, les meilleurs morts. Les... Pour un sniper, c'est... tu devrais mourir par écrasement avec des queues. <rire> c'est pas la momone des armes, l'arme allemande. Oh ah, shit. Il m'a encore Je l'ai en vue. Je l'écrase! C'est bon. <rire> Bien joué. Hmm, je pense qu'on est en mesure de pouvoir diviser nos forces et d'attaquer un peu euh, au 1. Fermer une ligne. J'essaye d'attaquer au 1. Bonne chance. Merci. Vas-y, euh, j'arrive. Font... Ça avec toi. Crac, je viens d'en écraser un. Ah, j'ai re le sniper que vous avez écrabouillé. Yeah. Mmh. Ouais, C'est un ennemi qui a, la, qui a la mitrailleuse là. Ah oui. On tire, on tire dans ce temps-là. Eh, on va ouais, avoir un. -y. Mmh. Ferme une ligne. C'est de la merde, Starman. Ok. Et eh bah, oui, oui, oui. ça fait une victoire rapide. Quelle arme qui est de la merde Bah l'arme... c'est pas le quart l'autre. Oh, c'est plutôt au à... début là. L'arme russe tu veux dire Non, allemande. Oh, euh,